I was talking to nobody. When I do, quand je, je l'intercom, ça ferme tout. Um, okay, I think we're all new people here now. Um, bienvenue. Um, ça c'est l'atelier 3. It's a presentation plus une discussion. I don't know who clicked on that. We're gonna keep this. It's a presentation plus une discussion. Um, alors je vais, je vais commencer avec la présentation. And I'm gonna be asking you, you can use le clavardage or you can use your microphone. Um, to join in and answer some of the questions. Si vous préférez suivre the le, um, le présentation vous-même, you can go to this link. I'm going to put it in the clavardage right now. So I'll invite you to turn on your uh, microphone if you want to answer the question or you can type it into the clavardage. What do you think? Is a Museum of Selfies un vrai musée? Je vois qu'il y a certaines personnes qui disent oui. Moi, je vais continuer avec la présentation. If you want to talk, um, just go ahead. You can just start talking. Ça me dérange vraiment pas. Um, it could be if the scene is talking. Ah, qu'est-ce que vous voulez dire de ça, avec ça? Le um, musée des temps nouveaux. If the scene is talking. If I... I can't see the clavardage, it goes by so quickly, pis c'est tout petit pour moi. Je vais fermer les autres onglets. Ah, voilà. OK. I think it could be if the scene is talking. Oui, on pourrait dire le Musée des temps nouveau. Oui, si les photos sont prises avec une intention artistique. C'est le contexte, it's the intention, right? So it all depends on what's behind the selfie. Oui, Jean. so. C'est la scène, le moment, le contexte à parler aux gens. C'est le même, le même esprit, the same idea. I'm going to go to the next one. Là, je demande une, une question, si un musée de selfies, c'est un vrai musée. Et regarde ici. Il y a vraiment un, un phénomène de musée autour d'Instagram. Parce qu'il y a, a quelqu'un qui a juste fait 11 posts, qui a affiché comme 11 photos. Mais elle a comme 73 000 followers. fait on voit vraiment que c'est comme les gens, ils vont voir euh, ces œuvres. là tu sais, comme si c'était un musée, il y a, on va voir une œuvre ou onze œuvres, peu importe, mais il y a plein de visiteurs. Donc, euh, voilà. Oui, c'est pour ça que j'ai choisi ceux-là. Il y a d'autres comme ça. There are other ones like this as well, où il y a seulement comme un petit, um, un petit nombre de publications, but so many followers. Et... Ça m'a vraiment fait penser que c'est it's like a museum where we have so many people coming to see the same things. J'aurais dû le mettre ici. Une amie à moi est allée au, uh, au Paris. She went to the Louvre to see the Mona Lisa. C'est incroyable. Is there anyone here who has who has seen the Mona Lisa or pictures of it? C'est comme c'est tout petit puis il y a une centaine de personnes autour qui sont comme comme ça en, essaye, en, en train d'essayer um, de de prendre des photos et tout ça. So, it's, it's very interesting, et moi aussi je trouve que, que c'est vraiment comme un musée, Instagram. And, um, and I see in the, the chat box, Kelly talking about how c'est une collection des expériences de vie. Et c'est vraiment ça, on peut voir ça parce que c'est sûr que ça peut être comme comme on a vu dans le sondage des dark face et tout ça, mais si on les voit comme une collection d'expériences, just like in a museum, it's a collection, Ça dépend de l'intention. Again, it's the same thing at the museum, right? It depends on the intention. Ça dépend de l'intention, du contexte. Je vais, je vais passer, because um, there's another Instagram account ici, page numéro 13, euh, ou 14 en français. Ça, c'est quelqu'un qui a pris les grandes œuvres. C'est encore... Euh, une compte Instagram qui s'appelle Museum of Selfies et elle a pris des grandes des grandes œuvres puis elle a mis un téléphone dans les mains. Alors, euh, est-ce que c'est art? Ah, pourquoi ou pourquoi pas? Et c'est quoi l'intention? We're talking about intentions. C'est quoi l'intention? Ça peut être comme un musée. Une photo vaut mille mots des fois. Ça ne rend pas compte. Oui, ça peut être comme un musée. Quelqu'un dans l'autre groupe a dit que les selfies, c'est comme une collection de nos expériences. So Et si it, nous pensons à ça, c'est une collection de nos expériences. Est-ce que ça devrait être un musée? qu'il y a quelqu'un qui… Je pense que un microphone somewhere. Oui, c'est moi. Mais c'est ça que j'allais dire. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on va dans un musée, ça va nous faire réagir en fonction de notre vécu à nous. Il y a des musées qui vont nous interpeller, mais il y en a d'autres qui ne nous interpellent pas. J'imagine un compte Instagram ou peu importe, la photo, l'image qu'on voit, dépendamment de notre vécu va nous faire réagir ou non. C'est comme là en ce moment, moi je regarde ça puis ça vient peut-être moins me chercher que quelqu'un d'autre qui a, un, a des expériences différentes. C'est intéressant, merci Marielle. Euh, euh, c'est Isabelle qui dit ça ici, ça fait découvrir des oeuvres iconiques à une toute nouvelle génération. And you know what, I should have brought in another picture. C'est une photo, c'est une image qui passe souvent sur Facebook ou… Euh, je la vois souvent. Et c'est une image des jeunes, des adolescents qui sont assis dans un musée… Have you seen this before? Avec… Euh, ils sont assis dans, dans un musée, des grands oeuvres autour de, de eux et ils sont là en train de regarder leur, leur, leur cellulaire. And, il y a beaucoup de monde qui dit « oh regarde cette génération elle peut pas comme ne euh, sait pas comment ça, euh, comment euh, comment être dans un musée ne savent pas qu'est-ce qu'il y a autour d'eux puis j'ai une amie qui a dit non I don't think so ils sont sur leur cellulaire parce qu'ils font fait une recherche sur l'artiste après qu'ils ont déjà vu le, les œuvres alors c'est comme Isabelle a dit c'est vraiment une une autre façon de regarder les œuvres une autre façon d'être dans un musée. OK, je vais passer I'm going to return back to ici. Alors, pour cela, euh um, j'ai j'ai un lien pour une vidéo. Je vais mettre le lien. I'm going to go ask you to watch it. Je vais vous demander d'aller regarder. C'est en anglais, mais ce qu'il dit n'est pas important, c'est le visuel qui est vraiment important. Alors, je vais um, je vais vous demander d'aller voir cette vidéo. Si vos, vos micros sont ouverts, de les fermer parce que we're all going to hear it. Et euh, quand vous retournez, de me faire signe que vous êtes là, puis on va continuer la discussion. OK, je vois qu'il y a du monde qui commence à retourner. Est-ce que vous avez aimé ça? <rire> C'était intéressant, hein? Oui, bien moi, ce qu'il y a, c'est à quel point les gens sont intéressés par les gens, là. Je l'ai écrit dans le, dans le clavardage, là, mais les, les gens ont toujours eu besoin de, de, de se voir, de voir les autres, puis ça, ça continue, puis c'est. On a de plus en plus de façons de, de se voir ou de voir les autres. Hein. Oui. Et comme la pour moi, c'était vraiment la grandeur de la, the say, la grandeur, la largesse, the, the, the bigness, how huge it is. This, this selfie comme uh, en sculpture et je ne sais pas si vous avez regardé jusqu'à la fin que la nuit it turns and you can you can see it from the uh, the street mais c'est vraiment cette cette comme comme uh, tu viens de dire cette cette um, préoccupation non préoccupation but that we really enjoy seeing each other c'est pas seulement moi mais c'est sûr que comme on voyait du monde qui se voyait comme wow that's me mais c'était vraiment une autre façon de se voir puis on n'a pas de vu autant de de gêne. On n'a pas eu autant de réactions de gêne que ce qu'on pouvait être habitué avant, où les gens se voyaient en grand écran comme ça. Puis on pouvait être, oh non, oh non. C'est sûr qu'on a, on a vu une dans le vidéo, mais les gens sont quand même plus curieux que, que effrayés, là, de, de cette vue-là. Oui, mais je would aussi imagine que uh, les personnes qui seront gênées de ça, that, that they would not put their... Maybe put their, um, their picture in, que, que, that they wouldn't volunteer to do this, je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'il n'y avait pas de gêne, c'était plus, wow, c'était plus comme célébration. Et je vois que Olivier, euh, a mis dans le clavardage, ça représente bien notre vision du monde qui est centrée sur nous-mêmes. You know, that we are at the center of our world, et que c'est vraiment, c'est, it's our faces there. D'autres réactions? Elise, est-ce que tu parles de, quand tu dis « when a face looks at you from inside », c'est comme la nuit. Pour moi, c'était vraiment impressionnant. La nuit, quand, um, when it gets dark out, puis la face, ça tourne, puis ça nous regarde, comme, imagine de, regard, de voir ça comme juste en passant sur la rue. Oui, <laughs> faire, faire parler de son œuvre. oui. Ouais, so I found this really impress, euh, impressionnant. Et quand j'ai montré ça aux jeunes, eux aussi, ils ont… Ils ont « they grabbed onto this ». Je ne sais pas si c'était parce que c'était vraiment concrète, on le voyait en vidéo, ou c'est vraiment l'idée de, de « how, how we can », même si on, on est comme personne, là, on est juste nous, mm -hmm. qu'on peut devenir une œuvre d'art que quelqu'un d'autre a fait d'une façon euh, « euh, random comme, », comme Richard a dit « instantané comme ça. D'autres choses à dire sur cela? Je vais passer à la prochaine. Um, here, I'll go to the French one. Whoops, excuse-moi ici. Oui. j'ai trouvé cela et je voulais montrer ça aux jeunes avec qui j'étais parce que souvent, comme comme quand on parle de citoyenneté numérique et tout ça, on parle des um, in English privacy settings. C'est quoi en français si quelqu'un peut le mettre dans le clavardage? L'effet le, du, du privé? Non, privacy. Um, et que quand on, quand on se prend en photo, la confidentialité, oui, comme, comme comme sur Facebook, Twitter, Instagram, il y a un certain niveau, on peut mettre quelque chose de public ou quelque chose juste pour nos, euh, nos, nos connexions. Et euh, parfois, on ne pense pas aux effets. We don't think about the effects of making something public. De, on se prend notre photo, on se prend en photo, on le met sur Instagram, qu'est-ce qui se passe avec après? Regarde ce que « who, who why a fait. « He just chose random » d'une façon aléatoire, des selfies qui ont été pris durant des manifestations. « He put them all together and called it art. » Mais qu'est-ce que vous pensez si quelqu'un utilise votre selfie de cette façon? « How would you feel? » Vous demandez en premier. Le, la, moi aussi, je pense que c'est la, la chose um, polie, you know, it's, it's, it's the nice thing to do. But qu'est-ce qui les arrête? Si c'est public, comme Elise dit que je dis tout le temps, il faut demander la permission avant qu'on qu prenne des photos. Là, c'est pas lui qui a pris les photos ouais. Ce sont les personnes qui ont pris les selfies. Puis eux autres, ils ont mis ça publiquement, publiquement, d'une façon publique sur leur compte à Instagram puis après ça vous voyez les a les a comme like, he curated them. il curated les a les a cueillis ensemble pour créer une autre chose avec c'est ça que les jeunes ont, ont, ont pensé ils ont vraiment dit mais mais c'est à moi ça même si c'est public c'est moi qui l'a mis là cette à moi il il a dû demander la permission peut-être um, il, il y avait beaucoup de questionnements autour de ça puis, la, deuxième partie de ma, euh, la troisième partie de ma, de ma question, mais qu'est-ce qui les arrête si quelque chose est euh, public? Ça veut dire que n'importe qui peut, peut le voir et peut, peut faire n'importe quoi avec. Alors, ça, ça a vraiment ouvert une, une, une conversation sur notre responsabilité de se protéger et euh, il y avait certaines qui ont dit, oh, ça ne me dérangerait vraiment pas, pas du tout, en fait, j'aimerais ça qu'il y ait d'autres mondes qui me voient parce que oh, comme, comme on, on a tous dit dans le sondage euh, au, au départ, puis, puis aussi dans d'autres dans conversations, un selfie, ça pourrait être vu. Alors, ça me dérange pas du tout. Mais quand on, on met tout ça ensemble dans un autre contexte, parce que c'est le contexte qui change, ça c'est vraiment une conversation sur les contextes, les selfies, l'importance du contexte, l'importance d'être euh, sensible au niveau de, de confidentialité et tout ça. Euh, je vais passer à la prochaine, unless there's a, on peut nuire, je vous l'ai dit, on peut nuire la réputation des gens. C'est ça. Alors, euh, moi, je me rappelle, j'étais participant dans une conférence où il y avait Tanya Averick qui parlait, et elle parlait de se créer nos propres, um, digital footprints. Si quelqu'un peut mettre ça dans le clavardage pour moi, les footprints, des footprints, comme des marques dans le sable, mais digitales c'est à nous de faire ça. Parce que si on met n'importe quoi, n'importe où, c'est d'autres mondes comme Huawei qui vont euh, euh, former notre, nos réputations. Alors, l'important, c'est vraiment de penser à tout ça. Context is everything. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est de l'art, ça? Is this art? Ça dépend du message. Oui, vas-y, est-ce que c'est de l'art? Je pense que ça peut être l'art d'aujourd'hui. Euh, si on revient dans le temps, lorsque les premiers peintres ont, ont peint des portraits des gens, est-ce que c'est, est ce que ça peut être comme les premières, les premiers selfies des gens? Ils, ils prenaient des, des heures et des heures à se faire peindre, puis ça le passait à travers l'histoire et il reste des traces de ces Portraits-là de gens qui ont existé puis qui ont accepté de se faire peindre et de devenir des muses. Il y a quelque chose là, dans l'évolution de, de notre représentation puis la façon dont on laisse des traces, je pense. Oui. Oui, merci Claudine. C'est sûr que euh, même dans les extras, j'avais mis une, euh, une vidéo, c'est euh, euh, une courte histoire. C'est art history of selfies et ça met les selfies vraiment dans cette uh, ligne d'histoire de l'art. Pour moi, c'est quelque chose de très intéressant. Merci Claudine. Um, je vais commencer avec, le, je vais continuer avec la prochaine. Unless someone has something else they want to say about Huawei. Ok. Alors Cindy Sherman, c'est une artiste uh, contemporaine. She, she's working now et um, elle vient de mettre sa compte. Her Instagram is a public account right now. Et elle pense vraiment que c'est la culture qui façonne notre apparence. What do you think? Est-ce que la culture façonne euh, notre apparence? And what does that mean? Qu'est-ce que cela signifie que la culture façonne notre apparence? Je vais couper le silence un petit peu. Je veux juste dire aussi que je fais exprès pour laisser les silences. Souvent, on ne laisse pas assez de silence pendant qu'on parle avec nos apprenants pour euh, euh, laisser le temps de se réfléchir quand on leur demande des questions. Alors, je vais laisser la silence euh, euh, pendant quelques secondes encore une fois pour voir s'il y a du monde qui veut répondre, qu'est-ce que cela signifie que la culture façonne notre apparence. Je reviens avec mon petit grain de sel. Euh, oui, je pense que la culture euh, façonne notre apparence. On voit aujourd'hui beaucoup de personnes euh, euh, nord-américaines qui sont très tatouées ça existait moins, peu avant, ça existait plus en, en Australie, en Nouvelle-Zélande, il y a des modes et des, euh, qui sont, je pense, véhiculés par euh, des formes de culture, la culture pop, la culture euh, euh, rock, la culture… et oui, ça vient euh, faire qu'on veut s'habiller différemment, se représenter différemment, là on est dans le non-genré. Euh, on arrive oui. dans un espace où on, on fait attention à la façon dont on parle, la façon dont on s'habille, dont on élève nos enfants. Je pense que oui, ça, ça, ça a une influence sur la façon dont on va se représenter. Merci Claudine. On a comme 10 secondes avant qu'on qu va changer d'atelier. Et je voulais montrer la dernière. Ça, c'est Robert Cornelius, First Ever Selfie. Je n'ai pas de questions ici. J'ai trouvé ça cool. First ever selfie, c'est en 1018, I can't say it, 1839. Um, et j'ai trouvé ça intéressant. So the first selfie ever taken. Okay. I'm going to warn you again, it's loud, mais on va changer de groupe. Vous allez aller dans le, pour la, la dernière atelier en uh, atelier 1. See you later. Ça va tout fermer.